Kylian, ça marche comme ça. Ok. Du coup, je pense que maintenant, on pourrait faire une publication sur Facebook et LinkedIn. Julie, je voulais vous... Ah, mais Kylian est là Justement, je me disais, il lui faudra un tuteur à ce petit gars. Hein, bon, madame. Ah, mais grave Moi, je suis chaud, hein. Un tuteur, c'est un guide. C'est euh, comme un maître Jedi avec son jeune padawan qui part affronter les dangers du monde qui les entoure. Kylian Skywalker. C'est euh, Pascal, le grand frère. Bruno, j'apprécie votre enthousiasme. Je suis d'accord avec vous. Le rôle du tuteur est très important. Et c'est pour cela que j'ai choisi Maxime pour être le tuteur de Kylian. Maxime mais, mais moi aussi j'ai fait la formation de tuteur. Confiez-moi le petit. Je vais en faire une machine, une bête. Ce sera mon chef-d'œuvre. Bruno, vous êtes vraiment mignon. Mais Kylian veut devenir community manager. Hein Et puis le rôle du tuteur, au-delà de l'accueil, de l'accompagnement tout au long du contrat, c'est aussi de faire découvrir le métier à l'alternant. Euh, Dois-je vous rappeler vos compétences en informatique Community manager, c'est... Euh, L'informatique, c'est aussi créer du lien social. Là, il marque un point. Hein. Et puis, sans me vanter, en informatique, je touche ma bille. À la maison, c'est moi qui ai connecté tout le réseau au modem. La boxe, on dit la boxe. Bon, euh, Bruno, ce sera Maxime, le tuteur de Kilian. point. Et Bruno, on a reçu votre nouveau téléphone professionnel. Ouais, ce que vous oubliez avec vos trucs modernes, là, c'est le style. Regardez-moi. Et hop, je prends l'appel. Et ça, devant le client, ça le fait.